c'est Winman content de vous voir très enthousiaste aujourd'hui c'est la vidéo que je suis le plus excité depuis le début de Winman pourquoi parce que c'est un petit peu là euh, la même chose qu'on avait là vidéo par vidéo on sait à quoi s'attendre on connaissait les fournisseurs j'étais peut-être un peu excité avec les produits Broken Coast mais là ici le chem dog de souvenir c'est la marque Souvenir là, qui m'intéresse beaucoup. Euh, dernièrement, on a fait le produit Souvenir GG4 Pamplemousse qui était exceptionnel pour 25,90$. On sait que Souvenir, c'est une compagnie euh, qui fait partie de Emerald Health Thérapeutique. Souvenir, c'est un peu la, le haut de gamme de Emerald Health Thérapeutique et c'est fait à Saint-Eustache, au Québec. Le Chemdog ici, euh, il est en compétition avec d'autres produits à la SQDC. Il est écrit un peu différent, c'est écrit C-H-E-M-D-O-G. Mais le vrai nom Chemdog, c'est C-H-E-M-D-A-W-G. Donc si vous faites euh, la recherche sur le site de la SQDC, il y a le Chemdog ici. Et puis il y en a trois autres. Il euh, y en a un qui n'est plus disponible du tout, euh, une marque qu'on connaît pas beaucoup avec Weedman, la marque Cove euh, Avec leur produit Reflect Reserve, c'est du chemdog mélangé. C'est du chemdog mélangé en tangerine OG. Donc, c'est pas un compétiteur vraiment parce qu'il y a tellement de variétés à l'SQDC qu'il y a des croisements. Donc, euh, on ne le mettra pas lui. Mais... Deux compétiteurs assez forts, le Houseplant Sativa. Hein, vous connaissez le Houseplant, hein? J'avais fait euh, le Houseplant Hybride qui avait été vraiment un succès. Je parle de la vidéo. Pas du produit en tant que tel. Mais Houseplant euh, 43,90 c'était très dispendieux. C'était un cannabis de qualité, mais j'avais vraiment pas aimé l'arôme du Houseplant Sativa, qui était un dog Rêverie, un autre produit. Rêverie, c'est euh, de la marque Sundial, Riz, Sundial Grower. Ceux qui se rappellent pas, c'est quoi ou c'est qui, Sundial Grower. Mais c'est eux qui avaient fait euh, émeute de citron, qu'on n'a pas encore vu à Winman, mais qu'on a entendu parler. Mais celui qu'on avait fait à Winman, c'était danse de fraises, qui avait été quand même un produit euh, bien, si je me rappelle. Euh, danse de fraises, mais c'était fraises et bananes, puis... J'avais pas lu la description parce que je, je goûtais pas la fraise. Par après, j'ai vu que c'était euh, fraise-banane. Puis peut-être que ça goûtait peut-être la banane, mais ça goûtait pas la fraise. Donc, rêverie, c'est du Chemdog. Donc, il y a rêverie de Sonia Gwarer qui est du Chemdog. Houseplant Sativa, qui est du Chemdog. Et le souvenir ici. Le souvenir est plus cher... Plus dispendieux que le GG4 Pamplemousse. On sait que le GG4 Pamplemousse était 25,90$. Exceptionnel comme produit. Exceptionnel comme produit. Je pense que je les dis, tu sais. Celui-là ici est 2$ de plus. La vidéo est bonne jusqu'à date? On continue? Je l'ouvre? Je l'ouvre. On peut plus reculer. On peut plus recommencer à la vidéo. C'est la première fois que je vais voir quest ce qui se trouve à l'intérieur de ça. Je suis très excité. Si le produit... Oh, ça sent. Si le produit... Ça sent. Si le produit est aussi bon que le Grapefruit GG4, attendez-vous à une réaction de ma part. Ah, J'en de poule. Le Camp Dog, c'est considéré deux plantes. Sativa. Non, avez-vous avez -vous aimé ça? Deux plantes. Sativa? hein, hein, hein. On se trouve que ça va donner comme buzz. Ouais, mais c'est un Terpène dominante myrcène, comme le pinkouche de San Rafael, qui est le un des meilleurs produits à la SQDC, sinon le meilleur produit à la SQDC, pour, là, je suis là je, je, je vraiment précis, pour un produit euh, qui écrase, qui endort. Qui relaxe, le pink couche de Saint-Raphaël. Ah, oh, la même terpène que celui-là ici, la myrcène. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On sait que les deux terpènes que j'aime le plus, puis j'ai remarqué ça, qui était dans, souvent dans des cannabis que j'aimais beaucoup, myrcène et limonène. Voici les deux terpènes prédominantes dans le chemdog que j'ai ici. Myrcène, limonène. Ensuite, on a le linalol. Le linalol, je pense que j'aime pas ça. Euh, des fois, il y a un goût bizarre, puis c'est souvent le linalol ou un autre, le humulène. Je ne vais pas me tromper, mais je, hmm, ça, j'aime pas beaucoup ça. Cariophylène, quatrième terpène. Puis la cinquième terpène, vraiment un petit peu pinène, hein, sapin-pin. Euh, quand c'est à la cinquième terpène, comme ça, absolument que la pinène, moi, j'ai pas de problème. J'ouvre ça, j'ouvre ça, j'ouvre ça. Ferme les yeux, je veux juste sentir en premier. Sans bon, hein? man. Ah, si, man, ça a l'air blanc, blanc, blanc. va man. De... Félicitations à la compagnie Souvenir. Oh, man, c'est tombé oui. loin. Il manque un pied. Je peux pas croire que le monde n'en a pas parlé plus que ça de cette compagnie-là. Je sais pas si vous en avez parlé sur Reddit ou euh, je sais pas où. Hein? Qu'est-ce qu'il Ah. a Verdelite, ici? Hey, Souvenir là! C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Je, je, je, je retiens mes mots! Je retiens mes mots, j'ai goût de dire des affaires, man! Tabarouette! Wow! Wow! Fait combien de temps qu'on n'a pas eu entendu des wow à Winman? Jamais! Jamais! Écoute! C'est incroyable! C'est incroyable! On regarde ça avec la caméra de plus près! Même qualité que le GG4 Pamplemousse! On le sait, on a compris avec Winman que quand on essaye une marque, les autres produits vont être vraiment pareils. Le goût va être différent parce que ce pas la même variété, mais la qualité, c'est pas mal la même. Incroyable, souvenez Souvenir, il y a Broken Coast, il y a Grell. Souvenir, là c'est égal à San Rafael. Souvenir, c'est... Très fort. Souvenir, c'est très, très, très fort. C'est puissant. C'est incroyable. Souvenir, c'est du haut de gamme. Je répète. Souvenir, c'est du haut de gamme. Sans hésiter. Là, on va l'essayer. Je vais vous le montrer en caméra. Je vais le goûter. Mais les yeux, les yeux du tricône. Je pensais que le GG4, en général, il y a beaucoup plus de tricône que peut-être les autres variétés de cannabis. Ça ici, c'est incroyable. Pour le prix, on parle pas de 35 40 non, non, non, non, non, non, non, non. 27 et 90, 28 Écoutez, je vous le dis, Souvenir va faire baisser les prix de la compétition. Souvenir, s'il vous plaît, donnez-nous d'autres produits. On va les acheter. Emerald Health. Donnez votre budget à souvenir. Donnez votre argent à souvenir pour qu'il grossisse. Souvenir de verre d'élite Saint-Eustache, c'est incroyable comme qualité. Écoutez, on regarde ça tout de suite à caméra. On est de retour. Là, on regarde là, un produit de souvenir. Celui-ci, c'est le Dog. Je vous dis, là, c'est rempli de tricômes. C'est incroyable. Euh... C'est vraiment, écoutez, c est, c est, c est, je le flatte, c'est la première fois que je flatte du cannabis, il est doux, il est doux, écoutez, c'est est pas normal, euh, mais il est, comme, il est pareil euh, visuellement comme le GG4 Pamplemousse, euh, vous l'avez vu le GG4 Pamplemousse, vous l'avez acheté, on se rappelle que le GG4 Pamplemousse, c'est considéré un sativa à la SQDC, mais quand on le fume, euh, je vous le dis, ok, euh, ça se passe dans la tête, avec le GG4 Pamplemousse, mais c'est comme un bloc, Et ta tête a, a, a gel, mon homme. Fait que, c'est comme un, un, les effets d'un indica, mais pas dans le corps, les indica dans la tête. Le GG4 Pamplemousse, il a bouleversé, euh, il a bouleversé euh, ma vie. A bouleversé euh, ce que je pensais, là, euh, toutes mes, mes pensées envers la SQDC, l'avenir de la SQDC. Hey, souvenir, là, ça ça sauve la face. En tout cas, si, si vous croyez, si vous pensiez qu'il n'y avait pas d'espoir à la SQDC, ben moi je vous dis là, que vous vous trompez. Parce qu'en ce moment, vous avez la preuve devant vous avec le ChemDog. Le camp Dog de souvenir. Je vous le dis, c'est incroyable. Alright, j'ai roulé ça avec le OCB. J'ai ça ici. Avec ma casquette vers d'élite. Écoutez, euh, j'ai un chair de poule. J'ai un chair de poule. Je suis vraiment, vraiment content. Si j'aime pas l'arôme à cause du linalol, euh, c'est quand même de la qualité, OK? Il y en a qui disent hey, euh, quand t'aimes pas le cannabis, euh, tu chioles, on n'a pas les mêmes toi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand le cannabis est de qualité, je le dis. Le hors plein de sativa, il était de qualité, j'aime pas le goût, je le spécifie vraiment. Euh, il y en a qui n'écoutent pas mes vidéos jusqu'à la fin. Euh, Puis il y a beaucoup de gens là, ces temps-ci qui m'ont donné des conseils comment faire pousser du cannabis. Je suis vraiment content, vraiment reconnaissant. Mais ceux qui n'ont jamais fait pousser de cannabis de leur vie puis qui vont chercher des descriptions euh, sur Google. Écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais avoir des, euh, des gens qui font déjà pousser du cannabis. Euh, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de conseils puis tu vois des fois que c'est des paragraphes de copier-coller. Et puis, euh, moi aussi, je vais aller faire mes propres lectures, inquiétez-vous pas. Mais euh, tu vois qu'il y a des gens là, qui, qui ont déjà fait pousser. Puis, il y en a que tu vois, là, qui, qui sont comme moi, qui n'ont jamais fait de pousser de leur vie. Mais, euh... Alors, je vais commencer par le commencement. Il faut que j'aille de la terre, de l'engrais, puis une lumière. Kemdog! Écoute, il... il. goûte bon, Il sent bon. Je vais juste te dire un petit peu qu'est-ce qui sent, mais. Je le petit goût quand même bizarre, c'est ça l'affaire. Mais il est de qualité, man. Ah, c'est de qualité, man. Ok, je l'allume. Même si j'aime pas le goût. Parce que je pense que le goût est peut-être un peu différent de. C'est pas, pas le grapefruit GG4, là. T'as ouais, c'est de la qualité, ça. Voyons donc. Ah, non, j'aime tellement souvenir, j'aime tellement souvenir. San raphaël il y a des couleurs dans le cannabis, il est beau, il y a des couleurs, tu sais. Grail, c'est, c'est, c'est, c'est même la structure. Broken Coast, c'est la structure. Comment qu'elle, c'est pas une botte du rond, rond, rond, c'est, c'est, c'est, comment qu'elle est faite, la structure, tu sais. Ce qu'on dirait, c'est sculpté. Donc, quelque on dirait c'est sculpté. Graham, on dirait que c'est sculpté par un moins bon sculpteur. Ça me rappelle, des tellement des belles couleurs, des arômes différents, vraiment différents. Tandis que, souvenez hein, c'est tricône, tricône, tricône, tricône, tricône, tricône. Santé. Il est bon. Et bon. Et bon. Cette affaire, peut-être le linalol. Petite affaire. Moi, je l'aime. Mais j'aime mieux le Grapefruit GGK. C'est tellement bon pareil. C'est très bon. Mais j'aime mieux le Grapefruit GG4 pour le goût. Qualité identique. Euh, hey, je suis vraiment fier de Qu ce que Québécois, man. Vraiment content, c'est. Hey, je comprends pas comment ça, le monde n'en a pas trop parlé de ça, souvenir. Écoute, c'est incroyable, ça, là, là. Ah, il est très bon, man, au goût aussi, là. Il est très bon. Euh. Il est bon, il est très bon. Je, je veux pas le, je veux pas te décevoir, là, tu sais, mais. <coughs> Taux de THC. 20.53. Terreux, citronné, épicé. <coughs> ça, j'avais un petit goût, de tête là, de. C'est ça, c'est ça. Un petit goût citronné, je ne comprenais pas, mais c'est limonène. Épicé, cariophyllène puis euh, myrcène, ça serait supposé être terreux, là. Même si le pinko, je le sens le rappel, il n'est pas terreux. Ouais, le petit coup bizarre, c'est peut-être pas le linalol, là. C'est peut-être le cariophyllène, mais... Même pas une pincée, là. C'est un grain. Un grain. Je comprends que... Tu vas peut-être essayer le Grapefruit GG4. Parce que je t'ai dit que c'était mon préféré. Il y en a qui aiment bien les arômes, comme moi. Tu pas de problème avec le Camdog de souvenir euh... Si tu l'aimes pas... Tu ne seras pas en tabarnak, tu diras pas, ah il est dégueulasse, tu vas te dire, ah, oh, ok, écoute, c'est un petit goût à la fin, c'est vraiment, il, il a un petit goût à la fin, il est là, mais il est très bon ce cannabis là, là. À, à ce prix là, je vais m'en je, je vais m'en du camdog de souvenirs, pour avoir de la qualité de même, là. ça ne me tente pas de payer 35, 37, tu comprends-tu? Hey, montez pas vos prix, là. Montez pas vos prix, souvenirs, là. Montez pas vos prix, s'il vous plaît, là. Laissez vos prix de même. Hey l'autre, il est deux pièces de moins, Grapefruit, GG4. 25,90. Deux pièces de moins, celle là ouais, c'est ça que je veux dire. Si tu veux absolument essayer, souvenir puis qu'il y a pas de Grapefruit, GG4, prends les pareils le Camdog, là. Euh, tu vas le voir. Avec tes yeux. La qualité. Et puis, euh, le goût est correct, man. Le goût est correct, là. Euh... Il est très bon, man. Tu sais, il n'a même pas de petit goût à la fin, là, tu sais. Je veux vraiment être convaincant, mais c'est pas convaincant, mon affaire, là, tu sais. Il est très bon, le camdog. Il est très bon. Haute qualité, man. C'est juste que j'aime mieux, l'autre. J'aime mieux le Grapefruit GG4 pour le goût. Mais c'est de la qualité ça les amis là, c'est vraiment beau, voyons donc, c'est incroyable. Il est comme doux, on dirait que c'est doux. Hein? On dirait que c'est... C'est incroyable, suis en train de flatter l'enveloppe là, tu comprends-tu comment je l'aime? Tu comprends-tu ça? Tu m'as-tu déjà vu de même? Tu m'as-tu déjà vu content de même? Hey! Hey, Il pourrait vendre ça 35$, man. Hein? Je te le dis, je te le dis, man. Je te le dis, je te le dis. Mais, c'est sûr que ça, c'est bon pour l'environnement, mais un contenant, hein, c'est... faut commencer à être habitué, là. Les rangs, les pots, c'est sûr que je ne sais pour les mettre, on en a tellement, mais... Pff, incroyable, incroyable. Il y a toutes les choses que j'ai oublié de vous dire. Il y a toutes les choses que j'ai oublié de vous dire. Terreux citronné, épicé. C'est ça, c'est ça, mais je ne sais pas... Je sais pas comment que ça donne, que ça donne un bon goût là. Il y a pas de sucré, il y a pas de fruité. Citronné, c'est correct. Mais ça goûte pas vraiment citronné, ça goûte pas beaucoup terreux, puis ça goûte pas épicé. On dirait c'est tout un petit peu là, vraiment un peu euh, ah, c'est très bon ce cannabis là. J'aurais jamais dû dire qu'il y a un petit goût à la fin là euh Sortes au ça de la tête. Je ne pas pour commencer de vidéo, là, tu comprends-tu, mais. Incroyable, souvenir. Assez donc de mastiner, man. bien donc de dire, hey, tu te connais pas ça, hein? Winman, c'est pas la référence! Winman, c'est la référence! Winman, c'est l'original! Sérieusement! Sérieusement! Vraiment! Euh... Je comprends pas, ça devrait être. Euh... Le monde devrait crier ça dans les rues. Tu comprends-tu? Le monde. A, tu peux pas acheter un autre produit que souvenir À ce prix-là, tu rentres dans la boutique. est que tas un souvenir? Je, je veux juste acheter un, un produit qui s'appelle la marque Souvenir. Tu, tu sors. Tu t'achètes, tu sors. C'est tout. T'sais. Ouais, mais moi, ça dépend des arômes. Je le sais. Je le sais. L'arôme en premier. L'arôme en premier. Mais je pourrais te dire aussi, après avoir choisi ton arôme, il faut tu choisisses ta compagnie. Hein. Parce que la compagnie, là... C'est vraiment, toutes les autres cannabis vont être vraiment de la même qualité. J'ai tellement essayé de variétés à l'SQDC. Euh, quand tu achètes un produit, les autres, ça va être de la même qualité. De la même qualité. Que tu achètes, peu importe. Hé, hey, euh, pas rentre hein, sur Instagram. J'ai à peu près 20 stories qui roulent. 20, hein c'est cool. Hein? J'ai à peu près 3 questions que tu peux me répondre. J'ai une question sondage pour savoir quelle vidéo tu veux choisir pour le prochain produit de la SQDC. J'ai une question, c'est euh, quelle lumière utiliser pour faire pousser. Deuxième question, quelle terre acheter. Troisième question, quel nutriments acheter. Ça va être les trois premiers produits que je vais me procurer pour faire pousser dans ma tente. Euh, terre, engrais et puis euh, la lumière. N'oubliez pas que je me tente de 4 par quatre. Je prends tous tes conseils. J'ai eu déjà des réponses qui sont rentrées. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Euh... <coughs> Puis aussi, il euh, y a d'autres questions. Allez voir sur mon Instagram. Il y a 20 stories qui roulent. Hein, vous savez qu'après 24 heures, ça s'efface. J'en mets d'autres. Euh, merci à tout le monde sur Instagram euh, qui m'envoie des, euh, des scoops, qui m'envoie des, des, des annonces, euh, des nouvelles, des nouvelles. Pour ceux qui voudraient prendre l'avance sur les nouvelles et puis qui veulent pas toujours attendre après Winman, vous pouvez aller sur euh, Reddit, euh, SQDC Reddit. Il euh, y a aussi sur Twitter, je sais que c'est un petit peu moins populaire, Twitter, euh, moi je n'utilise pas ça du tout. Mais il y a le robot SQDC sur Twitter. Écoutez, c'est quelqu'un qui a fabriqué un, un, je sais pas, un robot. À chaque fois qu'il y a une modification sur le site de la SQDC, ça l'annonce sur euh, Twitter. Donc, euh, vraiment, là, le Reddit, euh, SQDC Reddit, là, beaucoup d'informations. Et puis, euh, Twitter, le robot SQDC. Il y a un nom pour ça, je l'avais pris en note. Euh, je l'avais pris en note. Je vais essayer de trouver ça. Je le trouverai pas rapidement comme ça. Là, euh, je ne le trouverai pas comme ça. Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, le robot Reddit. Euh, il y a un terme à ça, exactement. Non, non, le robot Twitter. Le robot Twitter de la SQDC, s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires les informations pour trouver ça. Et puis, euh, la SQDC Reddit aussi, s'il vous plaît. Euh, merci à tout le monde. Continuez sur Instagram à me donner des, des informations euh, sur l'Ontario, euh, les autres provinces au Canada. Hein. On n'a pas juste le Québec, il y a d'autres provinces. Donc, en voyant les produits qui ont dans les autres provinces, on se croise les doigts des fois pour les avoir au Québec. Mais quand on a des produits comme souvenirs, hein, souvenirs avec la fleur de lys, je pense que c'est seulement au Québec. Vraiment, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Le prix! Le prix, man! Sérieux! Sérieux, man! Tu veux euh, connaître c'est quoi du grill tu t'as pas d'argent pour ça? Tu es capable de te payer 25,90 27,90 Man! Non, c'est pas comme ton pote à 100 pièces. Non. Non, non, non, non, non. Je laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Va t'abonner sur Instagram. Mon nom, c'est Command. Active la cloche sur YouTube pour t'annoncer les prochaines vidéos. Écris-moi un commentaire et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.